et petite conclusion. On commence par la vie du MOOC. Et a priori, ce lundi 3 avril, vous êtes 1322 inscrits et 222 personnes ont répondu le questionnaire de début de MOOC, ce qui fait un petit peu moins de 17 Vous pouvez encore le remplir au cas où, mais je pense que là, on tend vers le nombre total de remplissage du questionnaire de début de MOOC. D'ailleurs. Euh, Bientôt vous verrez qu'il y a le question de fin de MOOC que nous vous demanderons de remplir. La pyramide des âges elle a un tout petit peu évolué et vous voyez là aussi c'est surtout par là que euh, les nouveaux arrivent donc en fait euh, parmi euh, les euh, plus jeunes. Donc maintenant on est passé à 108 pays représentés et il y a également un petit peu plus de pays avec 5 inscrits et plus. En particulier on voit l'apparition du Portugal et de l'Ukraine et puis là aussi ben, sur un centre de pays, euh, la courbe euh, bien évidemment monte un petit peu. L'activité sur les vidéos, ben, sans surprise on voit que tous les mardis on a un pic, Bon on voit que le pic il a tendance à diminuer alors on se demandait si c'était un désintérêt pour la semaine Objectif C. Bon là on a repris avec Swift donc il y a un petit peu moins de personnes. Est-ce que c'est une fatigue Peut-être que c'est parce que le MOOC demande trop de travail. Ce serait intéressant euh, de euh, le savoir. N'hésitez pas à nous le dire euh, de manière à ce qu'on voit s'il y a des mécanismes qu'on peut ajuster. Euh, là je vais un jour moins loin puisque effectivement les mises à jour, je tourne le vidéo de bilan le lundi matin et pas le lundi après-midi et donc j'ai un jour de moins de progression dans les statistiques donc ça va jusqu'à vendredi seulement il y aura probablement une stabilisation peut-être une petite remontée ce week-end, il y a eu beaucoup d'exercices qui sont arrivés ce week-end mais c'est assez habituel. Alors toujours ce 3 avril et eh bien voici l'ensemble des vues que l'on a observées dispatchées sur la semaine 0, les semaines 1 à 3, puisque c'est les seules qui sont publiées, et puis euh, les bilans et ça correspond au total d'après YouTube à 22 jours et 17 heures de visionnage de vidéos. Sur le forum, alors sur le forum il y a pas mal de discussions cette semaine. On va commencer par deux petites remarques. La première c'est sur l'usage des tuples en Swift. C'est un mécanisme qui est extrêmement utile, un tuple, ce n'est pas un record, c'est une structure effectivement qui permet d'agglomérer, ça ressemble à un record, mais c'est quelque chose de beaucoup plus souple puisque ça peut apparaître et disparaître. Et en gros, on trouve cette notion essentiellement en Swift, dans quelques langages fonctionnels, et puis aussi en Ada sous une forme un petit peu différente. Alors, l'idée c'est que dans le quiz, c'était clairement intéressant de ne pas utiliser plusieurs tableaux, au profit de l'utilisation d'un tableau de tuples. Pourquoi Parce que tout est dans un tuple et ça va faciliter la maintenance. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça facilite la maintenance. Parce que si vous avez trois tableaux à mettre à jour, et eh bien quand vous ajoutez une question par exemple dans le tableau des questions, il faut rajouter quelque chose dans le tableau des réponses et dans le tableau des difficultés. Si vous avez un tuple, eh bien, quand vous rajoutez une question, vous rajoutez les trois éléments dans le même tableau et donc vous ne risquez pas d'en oublier. un ou de vous planter. Voilà. Et donc il faut vraiment ne pas hésiter à utiliser ce mécanisme. Autre remarque intéressante, euh, il y a des commentaires avec une directive qui s'appelle marque et en fait cela permet de mettre des points de repère. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous êtes en haut de la fenêtre Xcode, vous avez ici la possibilité d'aller directement vers les différents éléments que vous avez définis. Ces éléments ce sont essentiellement des méthodes mais vous pouvez vous via un commentaire spécial avec le mot clé marque ici puis derrière un texte et eh bien en fait ici définir des points spécifiques et du coup ben, effectivement si je sélectionne ce point là, euh, cette portion de code va se trouver positionnée dans la zone visible. C'est très intéressant quand vous avez des classes un petit peu longues et éventuellement quand vous voulez structurer votre code avec les méthodes de, de Apple, les méthodes que vous avez vous implémentées, les parties déclaratives, etc. etc. Donc il y en a quelques-uns qui l'ont utilisé. Du coup, je me permets de le signaler, c'est extrêmement pratique. Et là aussi, c'est toujours dans cette hypothèse de faciliter la navigation dans vos sources et d'en faciliter la maintenance. Alors, force est de constater que la compréhension du modèle objet est un petit peu variable en fonction du public. Et je pense que c'est pas mal de faire un point là dessus. Avant le modèle objet, le modèle objet, les premiers langages objet datent des années, enfin c'est 80 je crois, Smalltalk. Et puis vous avez eu un petit peu avant quelques langages, ADA pendant un moment, avant notre langage objet, a été un langage de ce type-là. On parlait de langage basé objet, c'est-à-dire que la notion de conception, la notion d'objet apparaissait. On peut implémenter une conception objet sans un langage objet, c'est juste un peu plus pénible. Et l'idée, c'est d'intégrer dans un langage de programmation tout le sucre syntaxique qui nous permet de gérer ce modèle. Qu'est-ce qu'on avait avant On avait avant le modèle en couche. Le modèle en couche, c'est facile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi des cours de réseau, mais on parle des couches de l'ISO, hein, qui vont de la couche euh, matérielle jusqu'à la couche application. Et en fait, l'idée, c'est que dans un modèle de structuration d'un programme en couche, la couche N communique uniquement avec la couche N plus 1 et la couche N 1 elle est en gros appelée par la couche n plus 1 et elle appelle la couche n 1. Alors que se passe-t-il quand on fait un beau programme comme ça Ça va en général au début et puis au bout d'un moment ben, on peut avoir envie de triturer. Alors soit on fait ce qu'on appelle des bypass, c'est-à-dire qu'on fait une méthode dans la couche n qui permet à la couche n plus 1 d'appeler directement la couche n 1 et la méthode dans la couche n ne fait rien. Vous allez me dire ah quelle horreur, c'est lourd, ça fait du code pour rien. Non ça n'est pas du code pour rien parce que les compilateurs font beaucoup d'optimisation et euh, ils savent détecter ce genre de situation. Il y a un appel qui englobe un appel, rassurez-vous, le compilateur il squeeze l'un des appels et il fait directement le bon. Mais disons qu'au niveau de la maintenance, c'est quelque chose qui est lourd et souvent au bout d'un moment, on finit par avoir des trucs, c'est un peu comme les couches géologiques, si vous voulez qu'ils sont un peu écrasés, qu'ils sont retournés euh, au gré euh, euh, des fractures des continents et des trucs comme ça, eh bien euh, l'application en couche vieillit mal. Et donc, une des raisons de mise en place du modèle objet c'est de dire que maintenant l'application c'est plus des procédures et des fonctions qui sont et des déclarations qui sont dans des couches c'est simplement d'avoir une vision d'une application comme étant un graphe orienté d'objets d'objet ou de classe, ça dépend si vous êtes sur le modèle statique ou le modèle dynamique pendant l'exécution, mais c'est la même chose. Et l'idée, c'est que c'est quoi un lien entre un objet X et un objet Y C'est un lien soit de possession, soit de besoin de visibilité, des choses comme ça. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de dire que un objet eh bien, euh, va être une entité indépendante et du coup ça va être une structure beaucoup plus souple, parce que l'objectif c'est de pouvoir substituer une classe à une autre. Donc, ça pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une classe Eh bien, c'est une entité transportable et modifiable. C'est donc vu comme un moyen d'encapsuler les données, les structures qu'elle protège. Et il y a une classification des attributs. J'ai mis attributs, mais c'est aussi vrai pour les méthodes. Parfois, public, privé, protégé. Public, visible par tout le monde. Privé, visible par personne, simplement à l'intérieur de la classe. Protégé, visible par les héritiers de la classe. Donc, quand on fait de l'héritage. Alors, euh, regardons pratiquement, ça j'ai repris des, des, des sources qui proviennent de certains de vos exercices. Je crois que ça c'est ni 78 euh, donc lui, il a fait ceci, alors, classe question and answer, donc ici on voit la question, on voit la réponse, on a un booléen qui permet de savoir si c'est affiché et un booléen qui permet de savoir si c'est balèze. Et puis alors c'est bizarre parce que tout cela, c'est accessible de l'extérieur, puisqu'il n'y a D'abord il n'y a pas de let, mais c'est pas grave, mais il n'y a pas de private. Ok, donc ça veut dire que euh, l'idée d'encapsulation, je ne l'ai pas. Et puis ici j'ai deux méthodes, une méthode init, mais je pourrais initialiser euh, tout simplement en créant, en faisant euh, euh, q.question, pour etc, etc. Et puis ici j'ai euh, une fonction égal égal, alors ça c'est une surcharge de l'opérateur égal égal, c'est bien fichu, qui me permet de comparer deux questions. Alors c'est drôle parce que d'ailleurs il compare les deux questions simplement sur ces attributs là et pas sur alors le display ça n'a pas de sens mais sur le isBalese. Moi j'aurais aussi utilisé le isBalese. Deux questions sont égales que si ces trois attributs sont identiques. Mais bon voilà. Donc le truc qui est bizarre c'est qu'il encapsule des trucs puis il en encapsule pas. Voilà donc c'est un peu étrange et il va se servir de ça pour implémenter un tableau de question and answer dans son view Controller. Donc voilà, hein, on le voit ici, donc il construit son tableau, donc effectivement euh, il le fait. Alors, vous voyez, il le fait euh, Alors ici. Euh, il a une question par défaut et puis après, eh bien, il joue avec des tableaux de questions. Et puis bon, voilà, c'est une preuve à la mais on n'a pas en capture, on n'a rien protégé. Voilà, c'est un peu malheureux et je trouve ça dommage. Alors il y a une deuxième, un deuxième exemple intéressant, je crois que c'est Procuste qui a fait ça. Donc là on a une meilleure encapsulation. Là ici c'est plus une question, c'est question et réponses. Okay. Alors je ne vois pas pourquoi il a besoin de, de ces variables là, mais bon pourquoi pas. Et puis il a ici encapsulé un tableau avec couple question-réponse, question-réponse. En fait il a encapsulé deux tableaux parce que lui il sépare en deux tableaux différents, les questions et les questions balèzes. Bon. Et puis il a ici un init. D'accord Tout cela, bien évidemment, est accessible de l'extérieur, donc toujours moyen côté euh, encapsulation. Il n'y a pas de protection des données. Et là, par contre, il y a un truc très subtil c'est que derrière, il construit son tableau qui permet de déterminer si les questions ont été vues ou pas. Alors là, ça, c'est vicieux parce que, en fait, ici, ce que je n'ai pas marqué parce que j'ai mis des points de suspension, il faut qu'il y ait autant de questions et autant de questions balèzes qu'il y a ici d'éléments dans les réponses U. Ça veut dire que si je rajoute une question ici, il ne faut pas que j'oublie ici de rajouter deux booléens. Enfin, un booléen pour les questions, euh, si c'est une question balèze et ou un autre booléen si c'est une question pas balèze. Et donc j'introduis ici une dépendance extrêmement vicieuse entre mes tableaux ici et mon tableau là. Et ça veut dire que ça c'est un danger en cas de maintenance. Certains temps, imaginons que Procuste quitte sa société, qui vend cette application qui est absolument successful, et puis on veut changer le nombre de questions, le gars il ne fait pas attention, pouf, il va perdre du temps sur la maintenance. Alors bien évidemment, le cas est simple, ce n'est pas trop grave, il va le trouver rapidement. Quand vous avez des programmes qui font des millions de lignes de code, et je vous assure que ça existe dans la nature, ce genre de programme, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses, c'est la catastrophe en termes de maintenance. Alors, en plus de tout cela, comme dans le cas précédent, on manque beaucoup d'accessoires. C'est-à-dire qu'en hors du guide, on n'a rien. Alors voilà ma vision. Ma vision, c'est il faut tout protéger, il faut faire de l'encapsulation totale. Ma vision, elle est peut-être un petit peu exacerbée par le fait que, de par mon activité de recherche, je travaille dans euh, tout ce qui est le domaine des logiciels critiques à qui on est prêt à confier des vies humaines. Par conséquent, effectivement, on fait très très attention à ce genre de choses. Ici, donc je vais appliquer l'autre conseil, je vais utiliser un tableau de tuple en disant qu'une question c'est son niveau de difficulté, full sous-trou, la question et la réponse. Je ne mets pas les questions et les réponses et donc je vais ici avoir un tableau. Là. Et puis ce qui va se passer c'est que je ne vais accéder à cette structure qui est private. Donc ça veut dire que je ne peux pas y accéder de l'extérieur. Je ne vais y accéder que via les accesseurs que je mets ici. Donc une difficulté avec un indice, une question avec un indice, une réponse avec un indice, et puis quelque chose qui donne le nombre de questions que contient mon tableau, et qui rend évidemment la taille du tableau. Ça veut dire que là, vous voyez, déjà en termes de maintenance, je rajoute des éléments dans mon tableau, hop, je n'ai pas besoin de toucher le nombre de questions, et à l'extérieur de ma classe, je ne peux accéder à cette entité-là que via ces méthodes-là. Donc tout est protégé, et c'est très très bien. Alors, ce qu'on a parfois vu, c'est des structures cachées un petit peu comme cela et puis un système d'initialisation. Donc là, ici, je n'ai pas de système d'initialisation, tout est dans le unit. Alors, c'est parce que j'ai fait. les questions de la classe, c'est l'ensemble des questions. Et puis, un système d'initialisation avec une boucle dans le code du jeu contrôleur. Pourquoi pas D'accord Alors, l'intérêt de cette vision-là, c'est qu'imaginez que maintenant, je veuille récupérer les questions depuis un fichier ou depuis, je ne sais pas, via le réseau, euh, un fichier XML qui est sur une page web. Eh bien, je n'aurai qu'à changer le init, et depuis l'extérieur, je veux dire, je peux changer la structure de données, je peux mettre une liste, je peux mettre un arbre, je peux ce que je veux, depuis l'extérieur, je n'ai absolument pas de possibilité, d'accord, euh, de me tromper, puisque je n'accède à euh, ma classe, enfin mon objet, ou à l'intérieur de mon objet, que via ces méthodes-là. Voilà, alors il y a une autre suggestion, euh, c'est une discussion, on pourrait avoir un accessoire supplémentaire qui rend le tuple complet. Pourquoi pas, hein, c'est aussi parfaitement possible. Et puis il y a encore d'autres choses, alors on pourra aller plus loin, hein. je, je me suis inspiré d'une remarque de Mac en réponse à euh, l'un de vous, hein, qui est de dire, bah, je pourrais avoir ici une classe, une question avec des accessoires dédiés, en gros, juste la gestion des trois attributs de la question, s'il y a des balaise ou pas, la question elle-même et la réponse. Je pourrais avoir une deuxième classe qui serait la classe les questions, ça ressemble un petit peu à euh, la classe que je vous ai faite, qui encapsule un tableau de questions, excusez-moi, un tableau de une question, hein, puisque je dois retrouver les choses ici. Euh, et puis avec les accessoires qui permettent de naviguer dans le système de questions. Alors évidemment, euh, c'est propre. C'est un tout petit peu lourd pour un système aussi petit mais bien évidemment quand on fait de grandes applications c'est de cette manière-là que l'on procède. Mon point de vue c'est important quand vous construisez une classe ou un groupe de classes, c'est de réfléchir à l'encapsulation des données. C'est-à-dire en fait l'usager de cette classe doit être protégé contre lui-même. C'est à dire que vous devez lui donner le moins d'informations sur l'implémentation de manière à ce qu'il ne puisse pas s'en servir même s'il regarde le code parce que le compilateur lui interdira à cause de mots clés comme private de s'en servir. Ça permet d'abord de transporter cet objet quelque part. À terme ça donne dans un centre de langage des choses comme la standard template libraries de C++ ou équivalent qui font que vous avez euh, les utilities en Java qui font que vous avez un certain nombre d'utilitaires que vous pouvez récupérer. D'accord donc ça c'est important et ça impose une certaine discipline, encapsulation et transport. L'idée c'est que ça facilite la maintenance de l'application d'une part, la réutilisation d'éléments de l'application d'autre part. Donc ça c'est mon point de vue de l'usage du modèle objet. Eh bien on en est rendu aux applications de la semaine. Donc pour le désigner, the winner is pas copies avec une application très très sympa. Regardons donc ce petit designer. Alors je trouve qu'il est absolument superbe. Donc ça c'est la première version avec quelques défauts puis il l'a corrigé. Donc d'abord l'idée... Euh de mettre le chiffre dans un cercle était excellente parce que du coup évidemment on le voit extrêmement bien donc ça c'est très très bien vu. En plus le cercle il est fait avec une vue qui est carrée et puis dans le code vous verrez il modifie des attributs qui permettent de faire des bords arrondis et il les calcule de manière à ce que les bords arrondis coïncident et que ça fasse un cercle donc une très très jolie manière de faire un cercle on verra une manière différente de faire euh, un cercle euh, en particulier la semaine prochaine. Et puis donc, vous voyez, euh, tous les euh, mécanismes sont disponibles. Lorsque l'on change l'orientation des terminales, on a aussi une très, très jolie disposition. La première disposition était un peu foireuse. Là, elle est vraiment nickel. Et ça donne quelque chose de très, très, très joli. Et bien évidemment, tout fonctionne de la même manière. Est-ce que je vais voir apparaître euh... Voilà, je vais voir apparaître le voilà le 2A, bref c'est assez joli, bravo pour cette application qui est vraiment sympa, vous pouvez aller en regarder le code, en plus elle est plutôt bien programmée. Intéressons-nous maintenant au quiz and the winner is Procust, avec une application assez sympathique. Je dois quand même dire qu'on a pas mal discuté parce que autant graphiquement son application est absolument superbe, une partie des commentaires que j'ai fait sont liés à son implémentation et à d'autres d'ailleurs. Et donc on est un peu moins fanat de l'implémentation, mais Procust est notre Benjamin. Donc son niveau de programmation est assez impressionnant pour son âge. Mais effectivement, il manque peut-être un petit peu de recul sur certains aspects. Mais l'objectif, c'est d'apprendre tous ensemble. et Donc je pense que le point qu'on a fait aujourd'hui, lui, sera extrêmement utile. Regardons l'application que nous a proposé euh, Procust qui est, euh, d'un point de vue graphique, absolument superbe. Donc euh, en plus euh, très Star Wars isante. Moi j'aime beaucoup, hein, mais ça, ça, chacun ses goûts. Hein. Donc effectivement vous voyez euh, euh, les réponses. Là on passe euh, au suivant euh, ici. Alors par contre il a un petit peu changé qu'il y des charges, c'est qu'on a un jeu de questions balèze et un jeu de questions pas balèze. Bon là c'est sympa, les jeux de questions balèzes c'est que des répliques de Star Wars. Euh, Fais-le ou ne le fais pas, etc. etc. Ce n'est pas une lune, c'est une base sidérale. Et l'application fonctionne très très bien également en mode euh, horizontal. Euh, donc vous avez absolument euh, tout qui se passe. Et puis surtout quand on revient sur une question qu'on a déjà vue, voilà, comme c'était prévu, eh bien euh, la réponse euh, est affichée. Et puis si on répète la réponse. Alors certains ont désactivé le bouton, certains ont fait disparaître le bouton. Moi, et puis Procuste, on l'a laissé, mais bien évidemment, il n'a plus aucun effet. Voilà donc une très, très belle application. Vous pouvez aller regarder le code. Le code souffre de défauts sur la structuration objet. Et bien voilà, on en arrive à la conclusion. Alors que dire en guide de conclusion Alors tout d'abord, je ne vous garantis pas que je ferai un bilan de la semaine 4. Je vais peut être regrouper le bilan de la semaine 4 et 5. Pourquoi Parce qu'on va aller se balader par là bas. On va aller en Bavière, se faire les châteaux de Louis II de Bavière. Euh, j'aime beaucoup les bateaux, j'aime aussi beaucoup l'histoire en général et l'architecture en particulier. Et là, euh, on est euh, sur des modèles d'architecture assez particuliers. Ce n'est pas du gothique, ce n'est pas des châteaux médiévaux, c'est du pseudo-médiéval, tendance 19e siècle. Louis II de Bavière était un roi très romantique qui s'intéressait beaucoup plus arts c'était un grand protecteur de Wagner entre autres. Et euh, il a pas mal dilapidé la fortune de son état, la Bavière, à un moment où il fallait qu'il fasse un petit peu attention parce que c'était au moment de la réunification allemande. Et du coup, ben, il a fini un peu tristement. Il a été déposé et puis on l'a mis dans un asile. Il était un petit peu euh, folle enfin considéré comme folle par euh, ses contemporains. Et puis il a été retrouvé euh, mort, suicidé, assassiné, on ne sait pas trop, quelques temps après, avec son médecin à l'issue d'une promenade autour du lac qui euh, jouxtait euh, l'endroit où il avait été assigné à résidence. La semaine 4, je pense que vous commencez à être prêt. Eh bien, nous allons passer au mode programmatique, bye bye storyboard. Alors, certains d'entre vous vont le regretter, moi, surtout pas. Je deviens beaucoup plus à l'aise, mais l'avantage, c'est que j'apprends des choses en gardant vos storyboards. Et bien évidemment, je ne vais pas vous laisser sans un petit bateau. Alors, il s'agit d'un navire qui a été construit, je crois qu'il a été lancé en 1908 et il a, il a scoulé en 1936. C'est le navire, le quatrième navire du commandant Jean Charcot, qui est un explorateur invétéré. Donc ce navire qui s'appelle le Pourquoi pas, c'est donc le quatrième du nom, eh bien a été au pôle sud, au pôle nord de nombreuses fois, a été ravitaillé des expéditions polaires, etc. etc. Et là, en 1936, il a été pris dans une très, très, très violente tempête, c'était dans l'océan Arctique, et euh, eh bien, il a, au cours de cette tempête, il a coulé, il n'y a eu qu'un seul survivant. Mais avant cette tempête, ça a été un navire qui a parcouru le monde dans tous les sens, et donc c'est quand même un assez bon gage pour la semaine 4 de ce book. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.